Bonjour les amis, je suis à Londres aujourd'hui avec mon ami, confrère, collègue Guy Burkhardt, conférencier également, spécialiste du client satisfait, service client, enfin voilà, c'est. regardez-moi, regardez -moi, il est beau, il est beau comme tout Et ensemble, on est ici à Londres, on vient d'arriver, donc regardez, c'est l'ambiance de Noël, c'est magnifique et donc euh, nous venons ce week-end pour euh, assister à une réunion de conférenciers professionnels ça va ici être top, ça va en être Angleterre. top Voilà, et comme je vous le dis régulièrement, continuez à vous former, continuez à développer vos réseaux. Si vous voulez que vos affaires fonctionnent, si vous voulez que votre vie bouge, si vous voulez ne plus avoir l'impression que vous passez à côté de votre vie, eh bien bougez, rencontrez des gens, voyagez, euh, et ne, ne restez pas à la maison, ah rien ouais. ne se passera de chez vous. Donc euh, voilà, et pareil pour nous, euh, si ah, ouais. nous avons du succès dans nos boulots, dans nos métiers, dans nos professions, c'est parce que nous bougeons beaucoup, nous rencontrons beaucoup de gens, nous nous déplaçons, et ça coûte parfois une plombe, <rire> une ouais, parfois. Mais on rigole bien quand même. Mais ce hein, sont ouais, des ouais. investissements, comme pour ah, vous, ouais. investissez en vous. Investissez en vous, ça ne, ça ne doit pas coûter de l'argent non plus, mais occupez-vous de vous également. Et puis ça fait découvrir des nouveaux horizons. Ça permet de, de voir des choses différentes et ça permet d'ouvrir son esprit sur ce qui peut se passer à l'extérieur. Et ici, on est dans une gare à Londres qui est absolument magnifique, c'est absolument splendide. Et puis, on a maintenant hâte d'aller au centre de Londres et puis on va vous raconter euh, nos aventures. Bah écoutez, on va prendre un cab. Alors, donc, on est à Liverpool Street. Donc, je vous le montre là. Et donc euh, c'est bien entendu aussi l'ambiance les décors de Noël. Donc c'est vraiment superbe, sublime. Donc je vous dis, simplifiez-vous la vie, prenez soin de vous et soyez heureux. Salut les amis Coucou.